C'est l'histoire en fait, d'une domination culturelle, euh, celle des Anglais euh, sur le monde entier, euh, que ce soit par euh, l'empire formel, l'empire informel, mais aussi par euh, toutes les élites euh, qui ont été les premières, parce qu'elles admiraient l'Angleterre, euh, à la fois le système économique, le système politique, à vouloir euh, leur ressembler le plus possible. Donc en fait c'est l'histoire d'un transfert culturel euh, qui a été réussi et qui ne concernait pas les Anglais. Euh, C'est-à-dire qu'eux se désintéressaient complètement de ce que le monde entier pouvait faire des de différents jeux ou sports euh, qu'ils pratiquaient. Donc voilà, en gros, c'est euh, comment en fait, cette proposition culturelle a été euh, appropriée par euh, d'abord les sociétés européennes, puis les sociétés sud-américaines, euh, jusqu'à devenir centrale dans la culture de masse euh, au XXe siècle. Chaque pays, euh, chaque société a essayé de... Pratiquer le football, un football qui lui soit propre, euh, donc bah, dans tous les, les phénomènes de circulation culturelle, pour que ça puisse être euh, diffusé et euh, s'enraciner dans une société, il faut que ce soit légitime et donc que ce soit nationalisé. Donc en fait, dans, tout les, dans toutes les sociétés qui ont été confrontées au football, il y a eu cette idée que nous, on joue différemment euh, au football, et avec l'idée, euh, très vite, qu'on qu joue mieux que ceux qui ont inventé euh, le, le jeu. Euh, donc ça a été notamment le cas des Sud-Américains. Dans les sociétés uruguayennes, euh, argentines, euh, qui, se construisent, enfin, qui construisent leur identité nationale par rapport euh, à l'Angleterre, il bah, y a l'idée qu'eux euh, ont inventé le football. C'est-à-dire que euh, le football qu'ils euh, qu pratiquent, la manière dont eux s'en sont emparés, fait que le produit est meilleur que celui qui est venu d'Angleterre. Euh, en gros, euh, le football devient le sport de la modernité des sociétés industrielles, urbaines, euh, et donc tous les, tous les continents, enfin toutes les sociétés qui rentrent dans ce processus de développement économique euh, trouvent dans le football euh, un des symboles culturels de cette entrée dans la modernité. Euh, donc à partir de là, notamment en Amérique du Sud, où ça renvoie à la définition de l'identité nationale, c'est forcément politique. Et donc ça veut dire que les élites euh, doivent le prendre en charge, euh, doivent l'encadrer, euh, et donc c'est d'abord... En Amérique, en fait, la politisation du football, enfin, le fait que ce soit un enjeu euh, politique fondamental dans une société centrale, euh, c'est les Sud-Américains qui le euh, créent et qui créent la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, euh, avant 1966 en Angleterre, en Europe, ce n'est pas une compétition qui est très importante. Euh, c'est même une compétition dont on se demande en Europe si elle est viable et si elle peut continuer. Euh, les grandes Coupes du Monde, en fait, euh, ce qui est devenu pour nous la Coupe du Monde, c'est l'Uruguay 1930, le Brésil 1950, parce que c'est leur identité nationale, donc des affaires politiques euh, qui sont largement en jeu euh, dans ces matchs-là. Le mouvement de décolonisation par le sport euh, commence en Inde euh, en 1911, quand il y a Moun Bagan, qui est un des grands clubs de Calcutta, euh, qui bat euh, pour la première fois une équipe anglaise euh, en finale du tournoi euh, de la Coupe Indienne. Euh, et donc, c'est enfin ce qui m'a le plus amusé parce que c'est quelque chose qu'on connaît me, peu euh, en France. On connaît bien dans les, les processus de décolonisation, par exemple l'équipe du FLN euh, pendant la guerre d'Algérie. Mais là, moi, j'ai découvert des choses. C'est-à-dire que les autres chapitres, je, les, je connaissais déjà l'histoire et il s'agissait de la rendre la plus accessible possible. Euh, là, j'ai découvert euh, ce continent euh, indien. On s'imagine qu'il joue surtout au cricket, mais en fait, il jouait beaucoup au football euh, à ce moment-là.